Nous nous retrouvons aujourd'hui pour apprendre une nouvelle technique qui va nous permettre de réaliser un photomontage. Alors, l'idée ici, ce sera de prendre ce paysage urbain tout à fait banal et d'y intégrer un personnage beaucoup moins banal, alors personnage dont j'ai déjà pris la photo, dans le logiciel GIMP. Ce personnage-là, je vais donc l'intégrer dans le paysage qui est là, mais en évitant, bien sûr, de prendre l'arrière-plan. Je ne vais prendre que le personnage. Alors, plusieurs techniques sont possibles. Celle que je vais vous montrer ici est celle qui utilise les ciseaux intelligents. Alors, les ciseaux intelligents doivent se trouver dans votre palette d'outils si vous avez déjà ouvert GIMP. Alors, soit se trouve sous le lasso, donc là, chez moi, je dois cliquer, tenir le bouton enfoncé et choisir la sélection par ciseaux, l'outil ciseau intelligent, mais en fonction de la version de GIMP que vous avez, il est possible que vous ayez déjà l'outil ciseau intelligent disponible dans la palette, sans devoir passer par un intermédiaire. Qu'est-ce que ces ciseaux ont d'intelligent eh Je vous le montre sur la partie droite de la cape, je vais un tout petit peu zoomer ici la partie droite à droite du personnage, bien sûr, à gauche sur l'image, eh bien, je vais, avec l'outil ciseau intelligent, vous voyez donc un petit réticule en forme de croix, accompagné des ciseaux, pour indiquer que c'est bien l'outil ciseau intelligent que nous utilisons. Eh bien, Je vais maintenant cliquer à cet endroit-là, juste sous le coude. Clique, voilà qui est fait. Puis, je vais me déplacer avec les ciseaux intelligents jusqu'au bas de la cape. Et on voit qu'entre le premier point que j'ai tracé et le dernier point que je viens de tracer, eh bien il s'est formé une ligne qui suit plus ou moins bien la forme de la cape. Et donc c'est en cela que les ciseaux sont dits intelligents. Ils vont me permettre de découper la forme du personnage en travaillant plus facilement que simplement en faisant des cliquets successifs le long du personnage comme on pourrait le faire avec le lasso. Donc l'outil va un peu m'aider, mais... Il n'est pas parfait, si bien que ici en bas, si je fais ceci par exemple, vous voyez, l'outil n'a pas bien fonctionné. Alors je peux un tout petit peu le reprendre éventuellement, je reviens sur la ligne, et je remonte sur la cape, voilà qui est bien. Par contre, il y a encore un petit fragment de cape ici qui n'est pas bien délimité, je reprends et je descends, voilà, c'est déjà un petit peu mieux, il y a encore des imperfections, mais c'est pas mal quand même. Voilà, je continue, Voyons qu'on encore une petite imperfection ici. Alors, je peux la reprendre, mais l'idée n'est pas de la reprendre à tous les coups, parce qu'on va pouvoir améliorer ensuite. Donc, je vais simplement faire le tour du personnage. Alors ici, je vais me permettre de le faire assez grossièrement, puisque l'idée, ce n'est que de vous montrer le principe. Voilà, je passe donc sous la botte. Ici, il faudra peut-être un petit peu retoucher, on verra tout à l'heure. Et je continue, donc ici, effectivement, il y a une petite retouche possible, mais chaque fois, les ciseaux intelligents me permettent de travailler assez simplement, sans devoir trop me préoccuper de l'exactitude de la position des points. Ici, peut-être ce serait bien de le faire, voilà. Je poursuis, alors je vais maintenant remonter le long de la cape. Ah, ici, il y a une petite ouverture que les ciseaux intelligents ont un peu de peine à voir. Par contre, si je remonte maintenant le long de la cape jusqu'au jusqu poignet de mon personnage, voilà, le trait se fait assez bien. Alors, le trait se fait assez bien car le contraste entre le fond et le personnage est relativement évident. Eh bien, Je vais poursuivre, sans plus trop de commentaires maintenant, sans plus trop essayer de d'affiner mon trait... Voilà, on va remonter jusqu'au coude, jusqu'au jusqu menton. Alors l'oreille, ça risque d'être un petit peu plus difficile. Là, ce sera peut-être bien de faire un peu plus de traits. Au niveau des cheveux, c'est souvent un peu plus compliqué. Mais ici, ça a encore l'air d'aller. Il y aura une petite bavure ici à réparer. Mais ce n'est pas très grave, on peut la laisser ici. Je ne vais peut-être pas couper l'oreille. Je vais encore faire un point intermédiaire, voilà. Et j'ai bientôt terminé de faire le tour du personnage, voilà. Et je vous demande maintenant de regarder le pointeur de souris, vous voyez qu'il y a le petit réticule en forme de croix, il y a un signe plus qui m'indique que je peux continuer à ajouter des points si je le souhaite, et bien sûr les ciseaux, pour me rappeler qu'il s'agit de ciseaux intelligents. Et puis maintenant, je reviens sur le premier point, et remarquez, lorsque je suis sur le premier point, eh bien le pointeur de souris s'accompagne maintenant d'un double anneau, avec les souris, avec les, les ciseaux, pardon. Eh bien, à ce moment précis, je vais à nouveau cliquer. Donc là, je suis sur le premier point que je vais tracer. Je clique. Et, en fait, le trait autour du personnage vient de se clôturer. Je vois cela à deux indices. Premier indice... Le pointeur de souris, accompagné donc des ciseaux, se montre maintenant un anneau complet, lorsque je suis à l'intérieur de la sélection. Cependant que si je sors le pointeur de la sélection, il y a maintenant près du réticule une sorte de panneau de stationnement interdit, juste au-dessus des ciseaux. Donc ça signifie que, j'ai bien fait mon travail, que la forme est entièrement détourée, entièrement entourée, par les ciseaux intelligents. Je vais maintenant pouvoir clôturer le travail, je reviens à l'intérieur de la forme, où j'ai maintenant donc bien l'anneau près du pointeur de souris, et je fais un clic du bouton gauche de la souris. Voilà qui est fait. Et maintenant je vois que l'ensemble du personnage, détouré donc, s'entoure, du fameux chemin de fourmi qui ressemble donc à un cheminement d'insectes, un chemin de fourmi qui m'indique les limites de la sélection du personnage. Eh bien, à partir de là, je vais maintenant pouvoir affiner encore la sélection du personnage, améliorer parce qu'il y a des petites améliorations à faire. Hein. On avait vu que ici la cape n'est pas tout à fait sélectionnée. Eh bien. La technique suivante que nous allons apprendre, ce sera celle qui permettra d'affiner. En attendant, je vais toujours enregistrer mon document. Donc, fichier, enregistrer. Alors, je l'appelle superman.xcf, je l'avais déjà enregistré avant. Donc, il me demande si je veux le remplacer. Oui, je veux le remplacer. Et ainsi, je conserve mon personnage avec le détourage en cours. Voilà, à bientôt pour la suite.